Bravo pour le français. Alors, Todd, je pense qu'on peut commencer. Il est 13h02, on a presque 40 participants, donc je, peux, je vous donne le feu vert. Merci beaucoup, bienvenue à tout le monde à cet événement parallèle sur le non-recours au droit dans le contexte de la protection sociale. Tout d'abord, je voulais euh, remercier les co-organisateurs et co-organisatrices, euh, la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève, le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté and human the ATD World. et ATD Car Monde. Je voulais aussi remercier euh, les, spon les sponsors le Sénégal, la Roumanie, les Philippines. Et, et en nous. particulier, je voudrais vous remercier tous et toutes pour euh, nous rejoindre aujourd'hui. Je sais que vous êtes tous et toutes très occupés. Et cette participation est une indication euh, qui nous montre à quel point vous avez envie de vous investir dans les changements des droits de l'homme dans le monde. Si euh, vous me per le permettez, je vais euh, présenter un petit peu les euh, orateurs et oratrices d'aujourd'hui. Et je vous donnerai un petit peu la marche à suivre pour cet événement parallèle. Alors, la première euh, oratrice est Son Excellence, Madame Delphine Borion, l'ambassadrice française pour les droits de l'homme. Elle parlera donc en français aujourd'hui. La deuxième euh, intervention viendra donc de Monsieur Colessac, qui est le représentant du Sénégal pour les Nations Unies. La, deuxième intervention, euh, sera, la troisième intervention pardon, sera de euh, Monsieur Olivier de Schutter, professeur Olivier de Schutter, qui est le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté euh, aux Nations Unies. Le euh, groupe d'après euh, est composé de Madame Cécile rioux Batista et de Madame Ophélie euh, Marel qui euh, travaillent toutes les deux à la euh, Commission nationale française consultative des droits de l'homme, euh, Cécile étant euh, la euh, vice-députée euh, générale. Et enfin, et de manière très importante, nous sommes rejoints par des collègues de euh, ATD Carmond euh, de la République démocratique du Congo. Les trois personnes qui parleront euh, seront M. pierre Madame Philippine Cassiguet et Monsieur Saleh Abassi. Donc, je voulais vraiment euh, que tout le monde comprenne un petit peu comment ça va se passer. Les premiers euh, orateurs et oratrices ont huit minutes euh, et les euh, deux euh, oratrices de euh, la Commission nationale consultative des droits de l'homme se partageront dix minutes et euh, les collègues de euh, ATD Carmonde auront aussi 10 minutes. Alors, je souhaite m'excuser euh, d'avance. Si vous dépassez un petit peu le temps, euh, je me permettrai de vous interrompre et de vous dire, s'il vous plaît, il est temps de conclure pour qu'on ait le temps euh, d'avoir des questions euh, tous ensemble, des questions et des réponses. Pour euh, les participants, les participantes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans, votre, dans le chat et nous les... Euh, nous les poserons à la fin des interventions. Et nous aurons donc un dialogue euh, tous ensemble. Alors, sans plus attendre, euh, je pense qu'on va pouvoir lancer notre première intervention. Euh, Son Excellence, Madame Delphine Borion, euh, Madame l'ambassadrice, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et... Et je tiens vraiment à remercier chaleureusement le rapporteur spécial, cher Olivier de ainsi que les membres d'ATD Carmonde et du Haut commissariat aux droits de l'homme pour avoir pris l'initiative de nous réunir aujourd'hui avec l'ambassadeur du Sénégal, cher Colisec, et les membres de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Alors, nous sommes au beau milieu d'une session particulièrement dense du Conseil des droits de l'homme et j'étais heureuse d'y être en début de semaine. Et je suis très heureuse que nous prenions ensemble le temps d'aborder un sujet qui me tient à cœur, celui de la lutte contre l'extrême pauvreté et de la préservation des droits de l'homme, et qui s'inscrit plus largement dans le combat en faveur de l'universalisation de la protection sociale. Et pour la petite histoire, ce sujet n'est pas nouveau pour moi. En 2007, j'étais au cabinet du président de la République Jacques Chirac, et nous avons, et j'ai organisé pour lui, la dernière grande conférence qu'il a organisée de, de son mandat. Et c'était précisément sur l'universalisation de la protection sociale, donc en mars 2007. Et comme vous le savez, la France fait elle-même office de pionnière en matière de sécurité sociale. Il y a près de 70 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil national de la résistance nous a légué les principes fondamentaux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 Donc, dès son origine, la sécurité sociale française plaçait très haut ses exigences sur le terrain des valeurs et du droit. En faute de cette histoire, la France n'a cessé de soutenir le renforcement de la mobilisation internationale en faveur de l'accès universel à la protection sociale. Il s'agit cher d'une mesure de réponse immédiate à la crise économique et sociale provoquée par la pandémie de la COVID-19. Il s'agit surtout d'un impératif pour nous permettre de renforcer à plus long terme la résilience des sociétés face au choc. Et si de nombreuses initiatives existent pour réaliser cet idéal, force est de constater que cet idéal de l'accès universel à la protection sociale n'a pas encore été atteint et encore loin de l'être. En effet, avant la pandémie de la COVID-19, Seuls 29 de la population mondiale bénéficiait d'un régime de sécurité sociale complet, selon la définition reconnue par l'Organisation internationale du travail dans sa recommandation 202 adoptée en 2012. 55 soit plus de 4 milliards d'individus, vivaient sans aucune forme de protection sociale et bien sûr avec de fortes disparités régionales. Les causes en sont multiples. Prédominance de l'économie informelle dans de nombreux pays, manque de volonté politique, manque de financement, capacité insuffisante des services publics à assurer la mise en œuvre des régimes de protection sociale. Dans votre rapport présenté cette année devant le Conseil des droits de l'homme, vous mettez en lumière un phénomène particulier qui explique que de nombreuses personnes qui devraient d'ores et déjà bénéficier d'un régime de protection sociale n'y ont pas d'accès, le phénomène du non-recours. Il explique en partie pourquoi au sein des pays où l'État a pu mettre un régime de protection parfois très complet, certaines catégories de populations, souvent les plus isolées, n'en bénéficient pas. Qu'elles restent hors des radars, soit en raison de stigmatisation, de l'isolement de la corruption, ou qu'elles y renoncent, par découragement ou manque d'information, à avoir recours à une couverture sociale. Il est donc frappant de constater qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ne bénéficient pas de l'aide qui leur est destinée. Et votre rapport, monsieur le rapporteur, le montre, c'est le cas en Europe et c'est aussi le cas en France. Madame. Voilà, c'est bon Oui, on écoute. Très bien. Nous devons mener de front les deux combats. De l'universalisation géographique de la protection sociale partout dans le monde et de son universalisation sociale. S'assurer que personne ne reste à l'écart là où une protection leur est promise. Et il en va de l'efficacité comme de la légitimité de la protection de la sécurité sociale. Il en va également de l'efficacité de la dépense publique et donc de la légitimité de l'État, dont nous observons, y compris dans nos sociétés européennes, qu'elle est de plus en plus remise en cause. Pour ce faire, vous identifiez des pistes d'action. Renforcer la communication ciblée à l'égard des bénéficiaires les plus isolés, rapprocher les services publics des populations sur tous les territoires, lutter contre la fracture numérique. La France est elle-même dotée d'outils en ce sens, avec l'adoption en 2018 d'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit en outre la mise en place de territoires zéro non-recours. Je voudrais souligner un autre phénomène préoccupant. Nous savons aujourd'hui que les femmes sont tenues à l'égard des systèmes de protection sociale de façon disproportionnée. C'est en partie le cas parce que les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois du secteur informel, peu ou pas couverts par les régimes de protection sociale. C'est aussi le cas parce qu'elles sont trop souvent encore les premières à quitter leur emploi et les protections qui les accompagnent lors d'une naissance, parce qu'elles sont en moyenne davantage privées de l'accès à l'emploi ou parce qu'elles sont plus isolées. C'est également le cas parce que certains régimes de protection sociale ne sont pas suffisamment adaptés à leurs besoins spécifiques, par exemple dans la prise en charge des violences liées au genre ou parce qu'elles continuent de, de subir des stéréotypes relatifs au genre. L'accès équitable à une protection sociale entre les femmes et les hommes a donc un impact significatif sur l'autonomisation et les opportunités des femmes et des filles, mais plus largement, cela bénéficie à la population toute entière. Il est donc essentiel de s'assurer que les systèmes de protection sociale intègrent cette dimension de genre et servent de levier à l'émancipation économique des femmes. Nous devons également veiller à ce que ce programme de protection sociale Intègre les, les approches de prévention et de lutte contre les violences liées au genre. Et vous le savez, la France le répète souvent, l'égalité de genre est une de nos priorités diplomatiques de notre diplomatie féministe. D'ici 2025, 75% des volumes annuels d'engagement de l'aide publique au développement bilatéral, programmable française, aura pour objectif, principal ou significatif, l'égalité entre les femmes et les hommes. De nombreux projets mis en place par l'Agence française de développement s'inscrivent déjà dans cette dynamique. Je pense par exemple au Fonds français Muscoca, créé en 2010, dont l'objectif est d'améliorer la santé des femmes, nouveau-nés, enfants et adolescents, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cet engagement, nous entendons le mener à vos côtés, Monsieur le rapporteur spécial, ici aux Nations unies, mais également sur le terrain et aux côtés de la société civile. Le rôle de la société civile est en effet particulièrement crucial. L'universalisation de la sécurité sociale et la lutte contre les inégalités de genre est un processus au long cours, en faveur duquel nous travaillons encore chaque jour en France, avec l'ensemble des acteurs et en particulier avec les assurés. Car c'est ainsi que la sécurité sociale a été conçue en France, en confiance à gestion aux représentants des assurés plutôt qu'à l'État. Nous poursuivrons avec vous ce combat essentiel, car face à l'exclusion et alors que les liens traditionnels de solidarité se distendent souvent parmi les sociétés, l'universalisation de la sécurité sociale apparaît comme le dernier rempart contre ce qui pourrait être un dramatique recul de civilisation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Thank you, Ambassador. Merci beaucoup, Madame l'Ambassadrice. Je vais donc donner la parole maintenant à Monsieur l'Ambassadeur Codesseq, le, le représentant du Sénégal auprès des Nations Unies. Merci beaucoup, Monsieur le modérateur, cher Todd. Je voudrais saisir cette occasion pour euh, remercier la mission française ainsi que l'ONG ATD Carmonde pour l'organisation de cet événement et féliciter les panélistes et tous ceux qui vont prendre la parole aujourd'hui pour leurs interventions. Mes remerciements vont également à l'endroit du euh, rapporteur spécial, monsieur Olivier de Schutter, dont mon pays soutient le mandat. Je salue la participation de son excellence, madame Delphine Borion et la remercie pour son intervention. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est assez révélateur du niveau élevé de nos recours aux droits observés et pourrait s'expliquer expliquer notamment par la complexité des démarches qui peuvent décourager euh, certaines personnes éligibles. Toutefois, si d'autres ignorent faute d'information, la plupart des ayants droit potentiels refusent tout simplement d'y faire recours car l'estiment inutile parfois fidèle à sa mission de vulgarisation, de promotion, de protection et de réalisation des droits humains. L'association des juristes sénégalaises, en plus des boutiques de droits, organise régulièrement des journées d'assistance judiciaire gratuite aux justiciables démunis. L'objectif est de contribuer à une meilleure accessibilité de la justice de proximité, notamment pour les plus démunis et surtout les femmes en situation de vulnérabilité. Le médiateur de la République joue également un rôle important pour faire face aux non-recours et aider les citoyens à faire prévaloir leurs droits. Aussi, comme cela a été proclamé dans l'agenda 2030 pour un développement durable, seule une approche du développement fondée sur un respect des droits peut permettre de bâtir des sociétés inclusives, juste et résiliente, ne laissant personne de côté. En matière de protection sociale, le gouvernement sénégalais qui est d'avis que les couches vulnérables ont besoin de politiques et de, de programmes supplémentaires pour les aider à s'adapter, a mis en place un programme de résilience économique et sociale visant à soutenir les personnes les plus démunies. C'est ainsi que divers programmes ont été mis en place, dont notamment la couverture maladie universelle le Programme d'urgence de développement communautaire et le Programme national de bourse de sécurité familiale. Il s'agit d'un investissement prioritaire dans la construction d'un Sénégal solidaire et prospère qui ne laisse personne de côté. Il vise à lutter contre la vulnérabilité et l'exclusion sociale des familles à travers une protection sociale intégrée en vue de favoriser leur accès aux services sociaux et de renforcer, entre autres, leurs capacités éducatives, productives et techniques. De plus, notre pays met également en œuvre le plan sésame qui soutient le vieillissement et qui constitue un défi, surtout pour les pays économiquement faibles. On note également la loi d'orientation sociale relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, qui institue la carte d'égalité des chances, qui confère à son titulaire des droits et avantages en matière d'accès aux soins de santé, de réadaptations, des techniques financières, d'éducation, de formation, d'emploi et de transport. Il y a également d'autres avantages susceptibles de contribuer à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. En plus de ces politiques de protection sociale, le ministère en charge de la famille et de l'enfance a mis en place depuis 2013 l'initiative nationale de protection sociale, décliné en plusieurs programmes qui ont pour objectif de contribuer à la réduction de la pauvreté, la vulnérabilité, l'exclusion sociale à travers une approche globale et intégrée et déconcentrée pour atteindre les groupes vulnérables. Je voudrais réitérer ici l'engagement du Sénégal à travailler avec tous les pays et institutions animés du même esprit en vue de renforcer la cause qui nous réunit aujourd'hui et réitérer par la même occasion le soutien à M. Olivier de Schutter. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. l'ambassadeur. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup pour les efforts que le Sénégal fournit sur ce sujet. Je vais maintenant donner la parole au professeur Olivier de Schutter qui est le rapporteur spécial euh, sur les droits de l'homme et l'extrême pauvreté. Merci beaucoup, Todd. Euh, merci beaucoup euh, la, la, la mission permanente de la France euh, auprès des Nations unies à Genève. Euh, merci beaucoup aussi à ATD Carmond, qui euh, euh, est en partenariat avec moi depuis le début de mon mandat. Et merci euh, aussi euh, aux co-sponsors de cet euh, événement, le Sénégal, la Belgique, la Roumanie, les, Fili les Philippines, et merci euh, aux présentations euh, de l'ambassadeur, de l'ambassadrice Borion et de l'ambassadeur du Sénégal, qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes. Nous avons déjà commencé à apprendre tous ensemble euh, sur ce sur ce mandat, sur ces euh, enjeux. Je pense que je devrais m'excuser de parler en anglais, comme je l'ai dit euh, au début. Euh, je fais cela pour avoir un équilibre entre les différents orateurs oratrices euh, et je remercie les interprètes euh, qui nous soutiennent aujourd'hui qui me permettent de faire cela. Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est euh, à la suite de cette pandémie euh, de COVID-19, beaucoup de pays ont adopté des mesures de protection sociale et ont essayé de les universaliser, euh, comme euh, Madame l'Ambassadrice Borian en a, on a parlé. Euh, ces euh, suivis de, euh, de, de protection sociale euh, ont montré que euh, 211 pays ont... Euh, adopté plus de 300 euh, programmes de, de protection sociale. Je me demande comment ils ont fait ça, parce que c'est encore plus de pays que, qui sont compris dans les Nations Unies. Et c'est très impressionnant et ça montre l'engagement que nous avons. Euh, 60 de ces mesures sont des nouvelles mesures et c'est très impressionnant d'entendre ça. Mais dans notre étude, dans notre rapport sur ce sujet, nous nous sommes rendus compte que énormément de gens n'en ont pas bénéficié. Des personnes qui n'ont pas réussi à remplir des, euh, des, des candidatures en ligne parce qu'elles n'avaient pas euh, accès à l'Internet ou ne savaient pas utiliser ces outils. Il faut qu'on se rappelle euh, que euh, 46 de la population du monde, seulement 46 de la population mondiale, a accès à l'Internet, Internet, euh, et c'est moins de 20 dans l'Afrique subsaharienne, euh, 26 en Asie euh, par contraste, euh, en Amérique du Nord, ce euh, pourcentage est de 77 Donc, si les services de protection sociale sont en ligne et il faut remplir euh, des, euh, des formulaires en ligne, eh bien, cela laisse énormément de personnes pour compte. Et bien, de, des personnes aussi ont très peu de contact avec euh, des services sociaux. Il y a énormément de gens que je rencontre, euh, des euh, migrants qui n'ont pas de papier, des familles qui sont euh, dans la pauvreté, qui ont peur de demander du soutien parce qu'ils ont peur euh, d'avoir de, des euh, personnes qui euh, prendraient leurs enfants si euh, les enfants sont considérés à risque, euh, euh, à l'inverse, on voit aussi que dans certains pays, il y a énormément de corruption qui joue dans la protection de santé, par exemple dans l'accès à l'école, dans l'accès euh, à des programmes de transfert en cash qui dépendent d'évaluations euh, plutôt subjectives, en réalité, pour savoir si les familles euh, peuvent en bénéficier ou non. Il faut se rappeler que la corruption, euh, un, un, c'est un autre impôt, encore une fois, pour les pauvres, un poids supplémentaire pour les pauvres. Euh, et je me permets d'utiliser ce mot « impôt » parce que ça rajoute encore euh, à leur charge mentale, euh, en particulier pour les euh, foyers pauvres euh, à qui on demande des, euh, des contributions euh, pour cette corruption parce qu'ils ne peuvent pas payer déjà. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire euh, une évaluation réelle sur, cette, euh, sur ces programmes de, de protection sociale, d'évaluer vraiment ce qu'il se passe concrètement sur le terrain. Et c'est pour cela que euh, mon équipe a euh, préparé une enquête mondiale sur ces enjeux et je voudrais vraiment leur rendre hommage euh, le, au travail qui a été fait sur, ce, sur cette étude, sur cette enquête. Euh, on a reçu 421 réponses d'administratifs, de, administra, euh, de membres des Nations unies, d'organisations, et on a reçu aussi des, euh, des euh, réponses individuelles sur 36 pays. On se rend compte avec cette étude que les trois premières raisons pour lesquelles les euh, gens ne postule pas, c'est d'abord à cause de la complexité des, euh, des procédures, des obstacles administratifs. On se rend compte que les gens ont aussi peur euh, de euh, demander de l'aide. On s'est aussi rendu compte que la deuxième raison, c'est que les bénéficiaires ne sou savent souvent pas qu'ils pourraient prétendre à ces bénéfices, à ces prestations. Souvent, euh, la euh, les informations ne sont pas disponibles aussi dans la bonne langue et parfois, euh, certains, certaines personnes, euh, même s'ils savent qu'ils ont euh, possiblement accès à ces services, ils n'ont peut-être pas suffisamment d'informations pour remplir les euh, documents, par exemple, ou pour euh, faire une, une demande complète. Souvent… Euh, les personnes aussi sont éligibles, mais ne les reçoivent pas, euh, souvent parce que le budget ne suit pas. Au Brésil, par exemple, euh, les euh, programmes euh, donnent un montant euh, fixe aux municipalités et une fois que l'argent est dépensé, eh bien, les familles ne peuvent plus recevoir d'argent. Parfois, il y a euh, des problèmes physiques, technologiques pour recevoir euh, ces prestations. On ne peut pas euh, se déplacer vers les villes où on peut recevoir euh, ces prestations où on ne peut pas utiliser euh, Internet. Et parfois, euh, il n'y a pas du tout euh, d'informations sur comment faire appel à ces décisions. Donc, les leçons qu'on a reçues de cette, euh, de cette étude, c'est que la stigmatisation dans euh, ne, ne ressort pas vraiment dans cette dans cette étude. On sait qu'il y a euh, qu'elle joue un rôle dans certains contextes. Euh, par exemple, il y a une étude qui a été faite euh, sur les programmes euh, scolaires au Royaume-Uni. Et en particulier, euh, les enfants qui venaient de foyers pauvres ressentaient du stigma de la part des autres. Mais euh, cela n'est pas ressorti vraiment dans notre étude où elle est ressortie vraiment de, de, de manière euh, très faible. Euh, parfois, les personnes qui sont stigmatisées se sentent comme un poids pour la la la, la communauté. Et alors, c'est important de dire que donc ces stigmas, euh, cette honte joue un rôle. On voit aussi que euh, le soutien que l'on offre parfois aux foyers, euh, ce sont des foyers qui ont le droit de recevoir ce soutien, mais d'un autre côté, on voit aussi que euh, les euh, systèmes sociaux essayent d'empêcher la fraude. Et ils ont très peu euh, d'encouragement de, pour euh, fournir aux, euh, aux foyers qui en ont besoin de leur soutien, ce soutien, parce que leur langage, euh, euh, leur, leur objectif, c'est de garder ses ressources, d'éviter les personnes qui, qui, qui euh, abuseraient du système. Le discours, c'est de euh, d'éjecter les personnes qui ne mériteraient pas. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus depuis les années 80. Euh, on entend énormément euh, dans les médias euh, cette idée qu'il euh, y aurait des gens qui euh, utiliseraient les services de protection sociale et qui abuseraient de ces services de protection. Et cela crée encore une fois de la honte euh, et des euh, stigmas pour euh, ces personnes qui demanderaient, qui en auraient besoin. Et les travailleurs sociaux eux-mêmes euh, font face à d'autres manières de voir euh, ce travail et ce coût. Ils ont l'impression d'être un coût pour le budget national, mais il faudrait qu'ils imaginent, il faudrait changer ce paradigme et voir euh, ceci comme un investissement dans la société. Ma troisième remarque, c'est euh, qu'il faut cibler, euh, il faut identifier euh, les euh, foyers qui en ont besoin. Et euh, cette man ce manque de, de, de ciblage est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on a énormément de non-recours au droit. Euh, Lorsque les familles euh, parfois euh, ont besoin, euh, il, ça peut paraître très important de euh, cibler seulement les personnes qui en ont extrêmement besoin. Mais le problème, c'est que en faisant ça, euh, on rajoute encore des barrières administratives parce qu'il faut encore prouver euh, sa situation. Il faut prouver... Euh, ça, parfois, cette demande euh, d'information de, de, peut être un problème euh, en ce qui concerne la, les données privées. Euh, ça peut poser problème lorsqu'il y a une deuxième personne dans le foyer euh, qui trouve un travail et cela change leur situation euh, familiale. Et il faut se rendre compte qu'il y a des endroits où euh, les et par, donc, il y a des endroits où euh, les, les situations ne sont pas suffisamment euh, suivies. On se rend compte qu'une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Et le ciblage est très difficile euh, et, et, et il est encore plus difficile de trouver une couverture euh, universelle alors que cela permettrait d'enlever de, cette honte, d'enlever sti, cette stigmatisation. Il faudrait euh, penser que euh, c'est euh, personne donc cette frange de la population. Euh, on en a parlé euh, dans un paradoxe d'il y a 20 ans, c'est que euh, les programmes universels sont en réalité des programmes euh, qui sont très ciblés. La, euh, la question de l'universalité de la couverture adresse effectivement cette question du non-recours au droit. Il faudrait penser euh, peut-être à avoir des approches basées sur la charité, euh, voir les niveaux de prestation, avoir euh, les niveaux qui dépendent des budgets publics. Il faudrait voir aussi que... Euh, les, les, les bourses, les, les, les prestations, euh, en étant quelque chose venant du de l'État, euh, puissent, puissent relever encore une fois cette, ce stigma. En contraste, la protection sociale basée sur les droits montre qu'on évalue l'information, on voit que le système a un devoir de fournir de la euh, protection sociale pour tout le monde. Et ce devoir est étendu à, au devoir de mobiliser des ressources, euh, de euh, d'améliorer les impôts euh, et d'améliorer ce soutien pour tout le monde. Et cela permet de reconnaître que les personnes ont le droit de demander euh, la protection sociale et cela les protège de la discrimination et de la perte de ces bénéfices. Enfin, ma dernière remarque, et que la participation des personnes vivant dans la pauvreté est absolument vitale pour comprendre les obstacles, les barrières auxquelles ils font face et comment on peut réduire ces obstacles et améliorer euh, le de recours au droit. La participation est centrale, est un, est un objectif des Nations unies. Il a été approuvé par le Conseil en 2012 et on a hâte de fêter les 10 ans de ce vote. Et c'est absolument clé, c'est fondamental d'éviter de. Euh, confondre ce qui est euh, la législation et ce qui est euh, l -l la situation actuelle, la situation réelle des personnes qui ont le droit de recevoir euh, cette protection sociale. Alors, pour conclure, ce rapport, euh, pour moi, en tout cas, Contribue à ce débat qui est urgent, cette réalité de non-recours au droit. Euh, ce rapport permet de euh, comprendre comment on peut atteindre les personnes qui vivent dans la pauvreté, et mon travail et le travail de mon équipe ne s'arrêtera pas à ce rapport. Nous voulons organiser des sessions de, de, de, de formation, nous voulons organiser des sessions euh, sur euh, ces questions, ces enjeux, pour s'assurer que la protection sociale et l'administration euh, sera plus euh, au courant des conséquences euh, de ces enjeux. Euh, et nous sommes persuadés que euh, ces euh, formations devraient inclure les euh, personnes vivant dans la pauvreté pour créer un vrai diagnostic euh, et afin de réduire le taux de non-recours au droit. L'objectif est très simple. Nous voulons euh, nous écarter de ces droits administratifs et théoriques et atteindre des droits réels, des droits concrets pour s'assurer que tout le monde euh, puisse participer à l'éradication de la pauvreté, l'éradication de la pauvreté, de réduire les inégalités et de réduire le taux euh, de pauvreté dans le monde. Todd, je vous remercie et j'ai hâte d'entendre la conversation euh, avec tout le monde. Merci beaucoup, Olivier, pour, pour cette, ces résultats, pour ce, ce rapport très euh, intéressant. Maintenant, nous allons passer euh, aux euh, deux oratrices euh, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, euh, qui sont avec nous aujourd'hui parce que euh, on a elles ont adopté euh, une position sur euh, le non-recours au droit en mars 2022. Nous avons deux oratrices. Encore une fois, je vous les présente. Madame Cécile Rio Battista, qui est euh, la vice-secrétaire générale, et Madame Ophélie Marel, qui est euh, conseillère. Donc, Cécile, vous avez la parole. Merci beaucoup, euh, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le rapporteur spécial. Je tiens tout d'abord à remercier les co-organisateurs d'avoir invité la CNCDH à participer à ce, cet événement parallèle. Donc, comme le modérateur l'a expliqué, nous allons intervenir en binôme et, et notre intervention va reposer sur l'avis que la CNCDH a adopté en, en mars dernier sur l'accès aux droits et, et le non-recours. Et je crois que notre avis rencontre un certain nombre des des constats et des recommandations du, euh, du du du rapport du rapporteur spécial. Euh, donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter brièvement le contexte général de la vie et les principaux constats euh, que nous avons pu euh, faire. Et puis, Ophélie vous présentera les recommandations formulées par la commission. Donc Le choix de travailler sur cette question du, du non-recours euh, est parti du constat que l'on a fait à la Commission qu'une un, qu multitude d'acteurs, une variété d'acteurs, pointaient du doigt le fait qu'un nombre très important de personnes en France rencontraient des difficultés pour faire valoir leurs droits, accéder à leurs droits et que du fait d'un certain nombre de difficultés, la plupart finissaient par y renoncer, notamment en matière de prestations sociales. Et vraiment, le constat était partagé par des acteurs divers, aussi divers que des institutions comme la Cour des comptes, euh, la société civile, les associations ou même des euh, universitaires. La CNCDH a donc cherché à comprendre les causes de ces non-recours et a réfléchi aux moyens d'y remédier. Pour ce faire, nous avons conduit une trentaine d'auditions et nous avons donc entendu, nous avons échangé avec des experts des associations, des, asso des, des institutions, des bénéficiaires. Et nous avons donc pu avoir euh, vraiment une vision d'ensemble de la situation du, de, des non-recours en France et une vision équilibrée entre euh, d'un côté euh, les positions, les constats des bénéficiaires ou des associations, mais aussi de l'autre côté les positions des euh, organismes qui délivrent ces prestations sociales. Euh, alors, une. Juste une petite remarque, l'avis traite du non-recours au droit de manière générale, donc on a des, des exemples et des situations très divers, mais tous les constats de l'avis s'appliquent aux prestations sociales, dont le non-recours est particulièrement documenté en France. Alors, les travaux que la CNCDH a conduits montrent, que pour comprendre le phénomène de non-recours, il faut en fait changer la manière d'appréhender ce phénomène. Les causes du non-recours ne doivent pas être recherchées du côté des bénéficiaires, qui sont encore trop souvent considérés comme des personnes assistées ou des personnes incompétentes, mais au contraire, il est important d'interroger les dispositifs eux-mêmes, qui en fait sont des dispositifs trop complexes, et il faut remettre en cause les procédures qui sont mal pensées. Les non-recours pour la CNCDH ont une cause systémique, et pour y remédier, il convient de sortir des logiques purement économiques, managériales ou performatives. À ce titre, euh, on a noté à la CNCDH que le terme de non-recours en français posait lui-même question. En effet, il sous-entend que c'est sur le bénéficiaire, le citoyen, que reposerait la responsabilité de ne pas avoir cherché à faire valoir ses droits, alors qu'en réalité, certains n'ont pas pu, n'ont pas su ou ont été empêchés de faire valoir leurs droits. Il faut donc repenser l'accès aux droit et la manière de construire et de mettre en œuvre les politiques sociales. Donc, Avant de passer la parole à Ophélie, qui va développer ses idées et qui va vous, vous indiquer les pistes euh, auxquelles la CNCDH a, a, a réfléchi, je voudrais conclure en disant quelques mots sur la question du coût des non-recours. Euh, D'une manière peut-être un peu cynique, parce qu'on parle de droit, mais c'est aussi une réalité, le non-recours a un coût économique parce qu'il euh, faut rappeler que le fait d'empêcher de, ou de ne pas faciliter l'accès aux droits, aux prestations sociales, va aggraver les situations dans lesquelles les personnes vulnérables se trouvent et que l'intervention de l'État, parce qu'elle va intervenir trop tard, va coûter plus cher. Donc, on a, on, a une, on a un coût économique qui ne doit pas être négligé, mais surtout, le non-recours à un coût social. À force d'éloigner les personnes de leurs droits, on risque de ne plus faire société. Les personnes sont placées dans une situation d'infériorité, elles voient leurs droits entravés et à terme, on encourt le risque que ces personnes ne veulent plus faire partie de la société. Il y a un risque de fracture sociale réelle et grave. À l'inverse, permettre aux personnes d'accéder à leurs droits, D'avoir recours aux prestations sociales va créer un cercle vertueux, comme ont pu le démontrer les travaux des, des prix Nobel d'économie, Duflo, Crémer et Barnegie. Donc, Je vais maintenant laisser la parole à Ophélie Marel, qui va vous présenter les pistes d'action auxquelles nous avons réfléchi à la commission. Oui, merci. Alors, la CNCDH a construit son avis autour de deux axes pour lesquels elle a formulé ses recommandations. Construire autrement les politiques publiques et les mettre en œuvre différemment. Donc, tout d'abord, sur la construction des politiques publiques, la CNCDH recommande de les construire autrement en associant les personnes et en ayant une approche fondée sur les droits de l'homme. Elle préconise vraiment de changer de perspective et euh, il ne faut pas se limiter à considérer que le citoyen n'a pas compris, mais accepter aussi la part considérable de responsabilité des administrations dans le non-recours. Donc, un mauvais ciblage des populations visées, une absence de moyens pour gérer les, les demandes. Et comme le disait euh, monsieur le, le rapporteur spécial, on, la CNCDH rappelle qu'il faut mettre fin aux idées fausses et aux préjugés qui favorisent le non-recours et les discriminations dans l'accès aux droits. Et à ce sujet, il y a des, des idées fausses, notamment sur l'ampleur de la fraude, puisqu'on va souvent considérer que finalement, ce qui sont des erreurs de déclaration vont entrer dans la fraude. Alors que finalement, il y a beaucoup d'erreurs qui sont liées au fait que les dispositifs sont tellement complexes que les personnes vont se tromper et percevoir des sommes qu'elles n'auraient pas dû percevoir, car elles n'ont pas fait la bonne déclaration pour accéder à leurs droits. Et cela crée des indus et beaucoup de personnes ont un réel stress de l'indu et face à ce stress ne vont plus oser finalement aller faire valoir leurs droits en se disant qu'elles préfèrent ne pas faire de demande plutôt que de faire une demande, avoir des droits et devoir ensuite les rembourser si elles ont trop perçu. Et c'est vrai que la CNCDH n'avait euh, pas perçu ce, à quel point ce stress de l'indu était un élément important dans la part du non-recours. Et c'est pourquoi nous, nous, nous préconissons vraiment qu'il y ait une reconnaissance du droit à l'erreur et qu'il y ait une réflexion autour de cela, et que les administrations prévoient aussi euh, des, mettre en place des, des éléments très pratiques, comme par exemple euh, des échéanciers, ou prévoir même à l'avance dire aux personnes que si elles se trompent, le droit à l'erreur se sera reconnu. Une réflexion doit vraiment euh, se faire autour de ça. Et dans la construction des politiques publiques, bien sûr, il faut prendre en considération les différentes vulnérabilités des personnes et aussi le cumul de ces responsabilités, on peut, par exemple, penser à une personne étrangère en situ situation irrégulière, en situation de handicap, qui n'aurait pas de logement. Et effectivement, ces personnes-là vont être encore plus victimes du non-recours et, et pourront encore moins faire valoir leurs droits. Ensuite, sur l'évaluation des, des politiques publiques, le constat de la CNCDH était qu'on a énormément de dispositifs qui se succèdent, de plans, de stratégies, mais qui finalement… N'apporte pas de réelle amélioration dans l'accès au droit. Et la CNCDH considère que les évaluations menées sont insuffisantes. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir des chiffres précis et de savoir finalement ce qui va être ciblé dans l'évaluation. Mais la CNCDH recommande vraiment d'améliorer la collecte de données sur les non-recours et de présenter des, des évaluations avec des, des résultats transparents et de faire des évaluations qui visent aussi bien le dispositif que l'accès au droit lui-même. Donc les évaluations doivent être transparentes, transversales, qualitatives et quantitatives. Ensuite, sur la mise en œuvre des politiques publiques, la CNCDH recommande de repenser l'accessibilité des droits, les démarches attendues et aussi le suivi des demandes. Par rapport aux démarches des bénéficiaires, il faut repenser l'accès aux droit et donner une meilleure information en langage clair. C'est vraiment un préalable indispensable. Et cette information, elle ne doit pas être développée qu'au seul profit des citoyens, donc des demandeurs, mais aussi des agents administratifs eux-mêmes, qui parfois, face à la complexité des dispositifs, eux-mêmes ne comprennent pas ce qu'il faut demander. Nous avons eu des exemples qui ont été donnés plusieurs fois au cours de nos auditions, d'agents administratifs qui ne proposaient pas certains droits, par exemple le droit au logement, puisqu'en France, nous avons un droit au logement opposable. Et les agents administratifs ne, demandaient même, ne proposaient même pas le, ce droit au logement aux familles en se disant que la constitution du dossier allait être trop compliquée pour la famille et qu'il valait mieux y renoncer. Et ceci n'est pas acceptable. Et effectivement… Ce déficit d'information est aussi lié à une spécialisation excessive de l'administration, avec des blocages techniques, un manque de partage de connaissances entre les administrations, un nombre de circulaires très importants, un manque d'harmonisation des, des pratiques entre les territoires. Et cela va aussi complexifier euh, l'accès aux droits. Donc effectivement, euh, la CNCDH recommande de mettre en place des dispositifs d'information qui sont clairs pour le bénéficiaire et pour l'agent administratif. Et vraiment, il faut partir de la situation de la personne concernée, utiliser un langage clair et, par exemple, encourager le recours au legal design dans tout ce qui est information juridique, par exemple. Et la CNCDH recommande aussi de mettre en place un point d'entrée unique ou un référent unique adapté aux besoins et à la situation de chaque personne en appliquant la politique du « aller vers », c'est-à-dire en se fondant vraiment sur les besoins de la personne. Ensuite, s'agissant de l'accueil des bénéficiaires, euh, les personnes qui sont chargées de l'accueil doivent être formées à un accueil qui est vraiment adapté à la population et aux personnes à laquelle elles vont s'adresser. Et nous avons eu des exemples de bonnes pratiques, par exemple, dans certains tribunaux. La caisse d'allocation familiale tient une permanence euh, d'accès aux droits. Les jours euh, où se tiennent les audiences, par exemple, de surendettement ou de loyer impayés, puisqu'elles savent qu'elles vont pouvoir toucher un certain public qui n'irait pas forcément les voir. Et effectivement, dans ces tribunaux-là, il a été constaté que le non-recours avait, avait diminué grâce justement à ces permanences mises en place. Et d'autres recommandations très concrètes, ça va être de simplifier et d'harmoniser le contenu des obligations déclaratives. Donc, par exemple, diminuer le nombre de pièces demandées pour constituer des dossiers, éviter de devoir demander plusieurs fois les mêmes pièces, Éviter de demander des pièces qui ne sont pas prévues par les textes, par manque de connaissances. Avoir une sorte de tronc commun aussi à toutes les demandes qui permettrait aux personnes d'avoir un premier dossier constitué. Nous avons par exemple des exemples de, de personnes qui ont plein de petits emplois, ou par exemple une femme de ménage qui va travailler chez 10 employeurs par mois. Euh, qui, va devoir faire, qui va faire une demande euh, de, de chômage euh, à la fin d'une année, qui n'aura pas travaillé certains mois, elle va devoir fournir des justificatifs pour chaque mois et pour chaque situation. Cela équivaut à une centaine de photocopies pour un dossier, avec le coût aussi des photocopies que cela engendre et aussi l'impossibilité de pouvoir récupérer la totalité des pièces. Donc, ça, effectivement il est vraiment absolument indispensable de simplifier les démarches et les demandes, et aussi en cas de renouvellement, les, de renouvellement des demandes, de ne demander que les documents qui soient strictement nécessaires au renouvellement, et pas l'intégralité du dossier, comme cela peut être le cas dans le cadre de certaines demandes de, de prestations sociales. Enfin, nous avons axé nos dernières recommandations sur l'accès au numérique, qui est effectivement une clé pour euh, permettre un meilleur accès aux droits et lutter contre le non-recours. Alors, la CNCDH est bien évidemment très favorable à la numérisation. Toutefois, elle rappelle quand même qu'il qu faut faire très attention et ne pas considérer que c'est l'unique solution pour lutter contre les non-recours. Les plateformes doivent être pensées, pareil, en fonction des, des personnes et du public auquel elles s'adressent. Et s'adapter aussi au smartphone, puisque beaucoup de personnes ont uniquement un smartphone pour pouvoir accéder aux plateformes pour faire valoir leurs droits. Et il faut aussi que les sites soient homogènes et ne pas les multiplier. Par exemple, devoir se remémorer dix mots de passe, c'est parfois impossible. Et euh, nous tenions à vous souligner une décision très importante du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, du 3, janvier, euh, pardon, 3 juin non. dernier. Enfin, oui, J'ai presque fini. Euh, qui a effectivement annulé un, un décret qui prévoyait que les demandes de titres de séjour des, des étrangers ne pouvaient se faire que par voie numérique. Et le Conseil d'État a considéré que ce n'était pas possible puisqu'il euh, fallait aussi prévoir une autre manière pour ces personnes de euh, faire valoir leurs demandes et qu'un accès unique au numérique euh, ne pouvait pas permettre l'accès au droit à toutes, euh, à toutes ces personnes-là. Donc, effectivement, il faut simplifier le fonctionnement des plateformes, euh, mettre en place des plateformes qui prennent bien en compte les spécificités de chacun, une accessibilité aussi euh, en termes, euh, par exemple, pour les personnes qui sont en situation de handicap et aussi toujours, et ça c'est ce que la CNCDH recommande aussi dans beaucoup d'autres domaines, mais toujours prévoir un accueil physique qui soit adapté, par exemple, c'est très concret, avec des horaires qui soient adaptés aussi aux personnes à qui elles s'adressent. Voilà, Des personnes qui vont travailler en journée, par exemple, ne pourront pas avoir accès à l'administration en journée, et donc il faut aussi prévoir ces, ces cas de figure-là. Merci beaucoup pour votre attention, et nous sommes à votre disposition si vous avez d'autres questions sur nos recommandations. Uh, thank you very much, um, to, uh, to merci beaucoup à vous deux euh, pour vos interventions. Et en particulier, merci euh, pour ce travail que vous faites euh, pour euh, trouver des réponses, des réponses à ce problème. On va donc euh, passer aux trois représentants euh, de la euh, République démocratique du Congo et membres et activistes de ATD CarMonde. Ils nous ont euh, permis euh, d'avoir euh, une vision très intéressante euh, sur ce rapport et sur ces questions de nos recours au droit et euh, cette contribution euh, de leurs membres d'ATD CarMonde, CarMonde euh, basés sur leurs propres expériences de vivre dans la pauvreté. Nous avons donc euh, trois euh, panélistes, Monsieur César Pierre, M. Euh, Cassiguet et M. Ambassi. Vous avez dix minutes entre vous trois et je vous laisse donc la parole. Save. C'est phénomène on oui oui oui c'est moi okay. je passe la parole ok bonjour tout le monde nous bonjour. sommes honorés très fiers et très fiers de prendre part à ces échanges qui nous permettent de rencontrer des personnes des différents milliers, chacun avec un savoir à donner. Pour nous, c'est une excellente occasion de parler des personnes écrasées par la misère, la pluie noire, ainsi que leur initiative dans la construction d'un monde meilleur, où la dignité de chaque humain sera respectée. Ces échanges tourneront sur les non-recours, un problème non dont plusieurs membres de notre groupe ont fait l'expérience. Fort malheureusement, si on auditionne la pratique, on découvre que les prescriptions de la loi, considérant la sécurité sociale comme un droit pour tout Congolais, souffrent de l'exécution. Dans la pratique, elle n'existe presque pas. C'est des lettres mortes qui, en réalité, ne servent la population à rien. Le régime de protection sociale qui existe, même si c'est dans les textes, ne couvre qu'une partie de ceux et celles qui travaillent dans le secteur formel, l'administration publique de l'État avec toutes ses composantes. Dans notre pays, bon nombre de gens sont dans le secteur informel, de milliers de personnes vivent du commerce ambulant, souvent non réglementé, du travail de portefeuille. Certaines sont employées dans des carrières, dans des mines, sans aucune protection. Ces personnes souffrent le plus, mais bénéficient le moins de la protection sociale. Je ne peux pas me soulever contre un système déjà construit. Je serai le perdant, disait un militant d'Athedekar Monde lors de nos échanges sur la maltraitance institutionnelle et sociale. Il s'expliquait par l'illustration suivante. C'est imprudent pour un chasseur de s'engager dans un combat contre un lion, lorsque celle-ci n'a pas une arme plus puissante que celle du lion. C'est ce sentiment que les personnes éligibles à des services sociaux, mais qui n'en bénéficient pas, pourtant en elles. elles se sentent impuissantes, humiliées. Cette situation est très complexe en République démocratique du Congo et dans d'autres États africains et certainement dans plusieurs pays du monde où des efforts doivent encore être consentis pour apporter un changement positif et faire entendre la voix des personnes isolées, écrasées par le silence et la grande précarité. Plusieurs choses peuvent être à l'origine de ces silences, cette rénonciation au droit qu'on appelle encore le non-recours. On peut citer la méconnaissance des avantages sociaux, et c'est le cas vraiment chez nous, la peur de se faire virer par son supérieur, la corruption qui mine la justice, l'absence de l'État dans le suivi et le contrôle des activités des entreprises, le manque des politiques sociales et des stratégies adéquates pour écouter les citoyens, entendre leurs souffrances et apporter une solution durable. Une longue procédure au moment de la demande, comme beaucoup d'autres panélistes l'ont dit. Un membre nous a partagé son expérience avec une entreprise sous-traitant avec une brasserie de la place. Il l'a fait en ces mots. J'avais été appelé par mon supérieur pour signer la résiliation de mon contrat pour des raisons fabriquées. C'était de mensonges créés par mon chef pour m'écarter du service après 16 ans de prestations, pour qu'il ait un moyen d'engager quelqu'un avec qui il avait des affinités. C'était inhumain parce que je n'avais pas reçu d'indemnité des sorties, les derniers mois de travail n'avaient pas été payés et jusqu'en ces jours, je n'ai reçu aucun décompte final. Pourtant, j'en avais les droits. J'ai déposé une plainte à l'inspection de travail quelques jours après. Mais bizarrement, c'est le parquet qui m'avait convoqué. L'inspecteur avait reçu une somme d'argent pour mettre fin au dossier. Le magistrat aussi en avait reçu pour m'influencer à faire des arrangements avec l'entreprise. L'an passé, lors de l'enquête sur les non-recours, nous avons découvert que ce phénomène est fréquemment et durement vécu dans les services même de l'État. Ce n'est pas seulement dans des entreprises privées ou commerciales. Une femme nous avait aussi parlé de la souffrance qu'elle traverse au quotidien en disant « Mon contrat à l'office des routes me reconnaît le droit d'être logé. » J'habite aujourd'hui une maison du travail que je ne dois pas normalement payer, mais chaque mois, on me fait payer une somme de 40 dollars américains. C'est de l'argent que nos supérieurs se distribuent certainement. C'est de l'argent qui n'est pas versé dans la caisse de l'État. Nous avons un syndicat au sein du camp, mais celui-ci travaille avec le bureau central. Il nous aide en rien. Nous parlons ici des deux personnes deux témoignages concrètes mais des multiples concitoyens vivent les mêmes drames et sont dans un silence absolu imposé. Ils ne peuvent oser faire de réclamations parce que ils doivent avant tout penser à sauvegarder leur poste, leur travail. Le phénomène donc du non recours a un impact très grave comme nous l'avons dit tantôt. Sur les plans financiers, on n'arrive pas à répondre favorablement aux besoins les plus fondamentaux tels que les soins de santé, la sécurité alimentaire, la scolarité des enfants. Et c'est très difficile pour les familles qui vivent encore dans des conditions graves, difficiles de pauvreté. Émotionnellement, on n'est pas stable. On se sous-estime. On pense avoir perdu toute sa valeur. Sur les plans sociaux, quand on est frappé par toutes ces conséquences du non-recours déjà cité, on perd des amis, des proches. Parfois, on est méprisé et pointé du doigt en permanence. Pendant la période où la COVID faisait encore beaucoup de morts, pendant cette période où les circulations ont été limitées, le gouvernement central avait rendu gratuites L'eau et l'électricité. C'était une décision qui a arrêté une petite catégorie de notre communauté. Seulement ceux qui, en, ceux qui avaient des robinets d'eau courante chez eux n'ont pas dû payer leurs factures d'eau en cette période. Mais les autres ont eu encore ont eu un avantage. Okay. n'ont eu aucun avantage. Pour mettre un terme au phénomène des néo-recours et ses effets, il faut une mobilisation collective et très sérieuse qui va tenir compte des idées et des aspirations de tous les citoyens. Voici deux principes qui, de, qui doivent tous nous inspirer, chacun au niveau où il se trouve traiter tous les hommes de la même façon, en égale dignité. Placé le plus dominé, c'est dont la voix est rarement entendue au centre des politiques sociaux et stratégies d'élite contre l'extrême pauvreté. Au sein de la carmont ces deux valeurs nous caractérisent et nous avons la conviction que c'est seulement en réfléchissant ensemble, on en offre à tous les citoyens la le même chance que l'on peut bâtir une humanité nouvelle et un monde meilleur pour tous. Nous voudrions terminer notre intervention avec cette parole du Père Joseph Brosseski, l'homme qui nous a mis en route. Il faut savoir tirer notre réflexion aussi bien que notre pratique de l'expérience du plus pauvre, non pas une idée que nous nous faisons, de son existence, de son vécu quotidien réel. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup euh, à vous trois pour cette euh, intervention de la part d'ATD CarMonde du Congo. Avant de passer euh, aux questions, je voulais... Euh, dire quelques petites choses dont on a parlé euh, aujourd'hui. On, on voit vraiment qu'il y a un fil rouge qui se dégage de, de ces discussions. Euh, D'abord, l'ambassadrice euh, française aux droits de l'homme a parlé euh, de, ce, de, ce, de cette inquiétude euh, de non-recours, euh, et surtout en ce qui concerne la stigmatisation, euh, mais de comprendre, de prendre la responsabilité, de comprendre pourquoi les gens ne, euh, ne faisaient pas recours à leurs droits. Et ça, c'est vraiment euh, une responsabilité de notre part de trouver pourquoi. Et la deuxième euh, intervention de la part de euh, l'ambassadeur euh, aux Nations Unies à Genève. Euh, était, pour moi, ce qui était très important, c'est le lien euh, qu'il y a entre cette prospérité et l'idée que euh, c'est un investissement dans notre futur commun et que euh, l'accès euh, pour les, les personnes qui sont laissées pour compte doit être pris en compte. Monsieur euh, Schutter a parlé euh, dans son approche, euh, de, son, de son étude, de son rapport. Euh, qui est très important de comprendre pourquoi en tant, euh, et comment en tant que Nations unies nous pouvons contribuer, nous pouvons résoudre euh, ce problème. Et je pense que ce rapport et cette étude a été donc très euh, intéressante parce que cela montre la complexité des processus d'application qui peuvent décourager et qui peuvent en fait empêcher euh, les, les personnes qui en auraient besoin euh, d'atteindre euh, leurs droits. Euh, le fait que certaines personnes soient aussi, ne soient aussi pas au courant qu'elles aient accès à ces droits. Et il y a aussi très peu d'informations sur euh, comment postuler, comment demander euh, cette manière de jouir de, de, de ces droits. Donc la question, c'est vraiment quel est le problème et comment on avance avec ça. Mais l'idée, c'est euh, vraiment de regarder comment on peut améliorer cette situation et comment on peut dépasser cette situation. Et on a déjà des pistes grâce à ces échanges. On a euh, une idée principale, c'est que les, les, les gouvernements doivent prendre en compte cette idée de soutien universel parce que euh, cela prendrait en compte les plus affectés. Euh, ensuite, grâce à l'intervention de la Commission nationale consultative française, euh, on voit que... Euh, ce, ce qu'elle ce qu fait, c'est de, de trouver ces politiques qui ciblent les personnes qui ont été laissées pour compte et d'essayer de euh, comprendre plus en profondeur de pourquoi ces personnes sont laissées pour compte. Et Je pense qu'il y a énormément de points qui ont été faits sur euh, comment on peut comprendre la réalité des personnes qui vivent dans la pauvreté. Nous devons comprendre, euh, fournir les moyens de comprendre et d'améliorer la participation de ces personnes. Et pour faire cela, en réalité, on se rend compte que si on ne le fait pas, euh, ce sera un problème pour les gouvernements, mais aussi pour la société. L'idée, c'est que les droits sont liés au fait que euh, c'est un investissement qui est utile pour la société dans son ensemble. Et euh, on l'a montré, et les études le montrent encore et encore. Euh, que c'est ensemble que nous réaliserons euh, le plus de progrès. Donc, toutes ces interventions ont été extrêmement importantes euh, et l'intervention d'Athélie Carmon nous montre euh, des, des, des situations concrètes et comment on peut euh, euh, faire cela. Et donc, enfin, euh, l'intervention, comme je le disais, de... De la, de la République démocratique du, du Congo euh, nous ramène encore une fois à la réalité euh, qui montre que chacun peut contribuer et que quand on ne voit pas ça, quand on n'offre pas cela, on a un problème. Et je pense qu'il y a cette contradiction entre euh, les droits euh, théoriques sur papier et les droits dans la réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit bien trop souvent. Je pense que pour euh, les, euh, les expériences euh, où les personnes se sentent humiliées à cause de cette corruption, à cause de, de cette honte qu'elles ressentent, euh, font qu'elles qu n'ont pas recours à leurs droits. Et là, c'est à notre, notre travail de comprendre comment on peut dépasser cela et comment qu'est-ce qu'on peut faire pour que euh, tous les citoyens reçoivent les mêmes chances pour participer à la société donc, je voulais vraiment vous remercier euh, tous et toutes parce que je pense que euh, euh, tous ensemble, nous avons réussi à créer euh, cette, cette idée de où est-ce qu'on peut aller pour améliorer euh, cette situation. Et donc, à partir de maintenant, je voudrais ouvrir euh, la, le, les questions. Anne va pouvoir m'aider. Euh, Anne, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, bien sûr, je peux vous aider avec plaisir. Euh, je vais allumer ma caméra déjà. Comme ça, tout le monde peut se voir. Je vois qu'il y a quelques questions qui ont été euh, posées, mais une des questions euh, que j'ai trouvées très intéressante, je vais la lire en français. Le rapporteur spécial parle de non-recours alors qu'il s'agit en réalité de non-accès au droit. Les exemples cités des de difficultés, de la complexité des processus montrent bien que les personnes cherchent à avoir recours et n'aboutissent pas. Voilà. I, I suppose, Todd, if you I question Todd, je peux peut-être répondre à ça parce que c'est une question qui m'est adressée. Euh principalement, euh, et c'est euh, en, en réalité sur le, le, la manière dont une, on utilise euh, le nom qu'on utilise pour euh, décrire ce phénomène. Alors, bien sûr, c'est ce, un nom qui a été utilisé depuis des années euh, dans, les dans les politiques sociales, et même les chercheurs utilisent ce mot de euh, non-recours au droit. Mais bien sûr, je comprends cette question. Euh, c'est vrai que... Euh, la, la Commission nationale consultative des, des droits de l'homme, euh, la, la personne, Madame Rioux, euh, nous l'a dit que c'était un, un problème d'utiliser ce mot, ça pouvait être un problème parce que, en utilisant ce nom de non-recours, on a l'impression que la faute retombe sur euh, les personnes dans cette situation et que, euh, dans l'idée, euh, c'est de leur faute si elles n'ont pas accès. Euh, et donc, ça donne cette idée que si euh, elles n'ont pas accès à, à la protection sociale, c'est de leur choix, c'est de leur faute, euh, parce que cela ce leur coûte trop cher euh, d'aller chercher ce, ce droit. Et bien sûr, euh, il faut que l'on que l'on que l'on utilise ces mots de non-recours entre guillemets. Euh, Juste pour dire que c'est ce dont on parle, c'est la manière, c'est le, le phénomène dont on parle, c'est l'information qui est fournie euh, et c'est les couches d'administration, de, de, de, de papier administratif qui, euh, qui sont la raison euh, pour laquelle... Euh, ces personnes n'ont pas recours à leurs droits au final et n'ont pas accès à la protection sociale. Donc je voulais vraiment euh, remercier euh, la personne autrice de cette question euh, parce que cela montre effectivement une, une sorte d'hypocrisie de notre part euh, de, de voir euh, comment on parle de cette de cette de ceci. Todd, est-ce que vous voulez que je pose une autre question? Uh, oui, je, moi, je pensais uh, même qu'on pouvait ouvrir la parole à, à tous et à toutes sur cette question, sur... Uh, l'importance des, des cliniques légales, des, des offres de, de droit euh, et la réponse à euh, ce non-recours. Parce que je pense que tout le monde euh, dans ce, ce panel a quelque chose à, à dire là-dessus. Par exemple, hier, je parlais avec mon équipe et je leur disais que euh, j'allais euh, avoir une réunion avec l'Inde euh, parce qu'il... Travaille de plus en plus sur ce processus d'application sur un smartphone. Mais en réalité, énormément de gens n'ont pas accès à un smartphone. Et donc, on voit qu'il y a un vrai défi euh, là-dessus, d'accompagner les gens, euh, de leur fournir euh, les outils. Et donc, c'était très intéressant d'avoir cette discussion avec eux. Euh, et on, a, on en a parlé aujourd'hui de, de, ce, de ce problème. Et euh, l'ambassadeur du, du Sénégal euh, a, a parlé de, cette, de cet enjeu euh, des cliniques euh, légales, comme on dit. Euh, donc, je voudrais des centres légaux. Donc, je voudrais peut-être, euh, je sais que beaucoup de gens ont des questions, mais je voudrais peut-être ouvrir le, la parole, donner la parole à tout le monde. Euh, donc, je voudrais laisser la parole tout de suite euh, à, à l'ambassadeur du, du Sénégal. Non, soeur française. Je remercie vraiment tous les intervenants qui ont apporté à chacun une lumière très, très intéressante et très, très spécifique sur la question pour comprendre le pourquoi. Et, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en France, on a aussi adopté cette stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui prévoit ces territoires zéro non-recours, parce qu'on voit bien le poids économique et social, et la, la représentante de la, de la CNCDH l'a très bien dit. Euh, le fait de priver de, que les individus, les personnes, n'aient pas cette, cette capacité de résilience au choc, fait qu'ils peuvent très vite tomber aussi dans des, dans des poches de pauvreté et dont ils ne pourront pas ressortir. Alors que sinon, on peut avoir un incident dans sa vie dû à un problème de santé, aussi un problème d'accident. Et, et, et on, la, la trappe à pauvreté ne se referme pas, on peut, on peut au contraire ressurgir. Et, et donc, ce, ce recours et cette importance de pouvoir avoir accès à tous les bénéfices sociaux est extrêmement important. Et, et je fais peut-être une comparaison un peu historique, mais c'est très intéressant de voir... Que le développement des pays industriels à la, européens à la fin du XIXe siècle se sont, euh, se sont accompagnés justement de ces mécanismes de, de, ces, de ces débuts de mécanismes de protection sociale ou d'assurance et qui ont été très importants pour, pour le développement en fait de, de l'ensemble du pays. Pardon, je m'arrête là. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Les débats sont extrêmement importants et riches. Je pense que, à mon avis, sur la question qui a été posée initialement, le, la termone, terminologie pour moi euh, importe peu. L'essentiel, c'est qu'il y a un constat qui est fait, que des citoyens qui ont la possibilité d'accéder à la justice à un moment donné n'ont pas euh, la capacité de le faire. Et donc, dès que le constat est fait, euh, quel que soit le nom qu'on lui donne, l'essentiel, c'est que toutes les parties prenantes, l'État, la société civile et toutes les institutions soient euh, en mesure de créer les conditions pour que tout citoyen qui le désire puisse accéder à la justice. Maintenant, on peut être informé, avoir les capacités, les moyens et ne pas vouloir exercer une action. Ça également euh, pour une raison ou une autre. L'essentiel, me semble-t-il, et c'est ça l'esprit avec lequel nous allons dans nos pays, au Sénégal particulièrement, effectivement, il y a ce, ce, ce, ce non-recours-là qui est constaté. Et ça remonte à, à, à longtemps, pas seulement même pour des questions liées au, au social, même pour des contentieux avec l'État. Voilà. Euh, dans nos pays, par exemple, le droit administratif n'est pas développé parce que le non-recours est extrêmement euh, développé. Voilà, donc on n'a même pas d'exemple parfois concret pour illustrer des situations de droits. Et donc euh, l'idée est maintenant de travailler, de faire de la sensibilisation, de mettre en place des organisations, la l'association des femmes juristes, beaucoup de mécanismes euh, qui vont favoriser l'esprit, euh, cet esprit qui consiste à exercer ses droits et voilà, faire revendiquer et faire valoir ses droits. C'est juste l'idée qu'il faut euh, encourager, mais en attendant, l'État doit être là. Euh, C'est la responsabilité première, à mon avis, de l'État, de faire en sorte que les citoyens aient accès à la justice et fassent prévaloir le droit. Merci, uh, Olivier. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Todd. Je vais, je vais répondre en français pour varier un petit peu les, les, les langues. Euh, je voudrais, en très peu de temps, dire que parmi les recommandations les plus concrètes que nous avons entendues et réalisations très concrètes, comme par exemple cette justice de proximité pour les plus démunis euh, que l'ambassadeur Colisec a évoquée au Sénégal, euh, ces expériences et ces suggestions viennent de l'écoute que l'on prête aux personnes en pauvreté. Euh, quand Ophélie Marel, pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme, parle des horaires des guichets, euh, parle euh, de la question de de, de, de, de, de l'accès à, à, à des formulaires en ligne et des ambiguïtés de la digitalisation des services publics, je crois qu'elle touche à des questions que les administrateurs, en fait, ne, ne songent pas à soulever parce que les personnes en pauvreté ne sont pas associées à un diagnostic sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Donc, je vais réitérer mon plaidoyer pour qu'à l'avenir, nous cherchions des solutions à ce problème du non-recours au droit, en associant les personnes en pauvreté à, à, à notre diagnostic parce que sinon il y a beaucoup de petits changements peu coûteux mais extrêmement efficaces à côté desquels nous risquerions de passer. Merci encore. Alors je laisse la parole à Cécile et Ophélie. Merci. Merci beaucoup. Alors, très brièvement, pour rebondir sur ce que, ce que vient de dire le professeur De Schutter, euh, je, je crois aussi que c'est euh, vraiment la, un des points fondamentaux et, euh, et c'est ce que ce qu'Ophélie évoquait également, l'importance de, de construire les politiques publiques et de mettre les politiques publiques en œuvre en ayant à l'esprit l'approche fondée sur les droits de l'homme, parce que l'un des principes de l'approche fondée sur les droits de l'homme, c'est la co-construction, la co-évaluation et c'est associer les bénéficiaires euh, à, la, à la manière dont on va euh, construire, penser les, les, les, les politiques publiques. Et c'est cette approche fondée sur les droits de l'homme qui, euh, qui va faire qu'on va euh, réduire au maximum euh, le, le, le non-recours et qu'on va avoir des des politiques sociales, des prestations sociales qui seront pensées pour les personnes qu'elles ciblent en fait et qui seront réellement efficaces. Donc voilà, je trouve que c'est peut-être important de rappeler ici cette approche fondée sur les droits de l'homme. Effectivement, pour, pour rebondir sur ce que disait Cécile et aussi Monsieur de Schutter, c'est vrai que voilà, l'idée c'est vraiment de, de penser et construire les, les politiques différemment. Et c'est vrai que dans notre avis, la CNCDH a aussi beaucoup insisté sur, sur le fait que tout doit être pensé aussi par rapport au, à l'accueil et aux personnes qui vont travailler avec les, les personnes concernées. On nous a parlé aussi d'exemples dans certaines administrations ou au guichet d'agents de, de, d'accueil qui ont des minuteurs pour accueillir les gens. Et donc, euh, au bout de cinq minutes, le minuteur se met à sonner. Donc, tout le monde est dans une sorte de situation de stress. Et euh, forcément, si une personne arrive au guichet avec euh, un nombre de, de documents dans un sac plastique patrié, trié, eh bien, forcément, la personne au guichet qui voit son minuteur et qui doit euh, avoir répondu à 30 personnes dans la journée euh, va mettre la personne de côté en lui disant de, de revenir, en lui disant que son dossier n'est pas complet. Et la personne qui est venue avec son dossier Va, peut craindre de revenir en se disant bah « voilà je n'ai pas ce qu'il faut ». Et donc là, on crée aussi des situations de, de non-accès aux droits et de, de non-recours. Donc effectivement, dans cette, dans cette construction, il faut vraiment penser de tous les côtés. Et voilà, c'est pour ça que nous, on insiste aussi beaucoup sur, sur l'accueil qui va être fait et sur la manière de repenser euh, ce, cet accueil au niveau aussi de, de l'administration. Merci beaucoup. Et maintenant, Philomène, c'est ça, et Cézé, si vous voulez prendre la parole. Et nous, euh, au-delà de tout ce qui a été dit, parce que c'est très intéressant, toutes les interventions d'Olivier scooters et, et, et tous les autres intervenants, mais, mais nous, nous pensons vraiment que non-recours, non-accès au droit, tout cela, ce sont des mots, ce sont vraiment des termes, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, mais, mais, mais le plus important, c'est ces constats-là, c'est ces faits-là qui existent dans la société. On sent qu'il y a une partie qui ne bénéficie pas de, de tous les avantages, de tous les services, les prestations sociales. Et pour ça, il faut qu'on agisse, qu agisse à tous les niveaux et qu'on prenne en compte les idées des personnes les plus isolées les plus coincés dans la situation d'extrême pauvreté. Donc, c'est bien de penser et de repenser euh, euh, les politiques sociales qui permettent à tous d'accéder et de, de recourir aux avantages ou prestations sociales, mais c'est très important si on les fait avec les personnes les plus isolées et non pas pour eux. Merci. Merci beaucoup. Alors, Anne, est-ce que vous pouvez nous donner la prochaine question? Oui, on avait une question de Janet Nelson qui était « Quelles sont les implications financières de ce manque d'accès par rapport au système actuel? » Alors, pour cette question… Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire euh, un Merci beaucoup, Ophélie, euh, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un souhaiterait répondre à cette question Alors, je pense peut-être, euh, avant de laisser la parole euh, à M. Deschuteurs -de et à l'ambassadeur Sack. Euh, euh, il serait peut-être important que euh, les, les, les orateurs et les oratrices nous parlent de ces investissements dans la société qui crée une société euh, dont on a envie euh, basée sur la vision de la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme. Donc, c'est très important de voir comment on peut structurer cette société et comment on peut y répondre. Monsieur Deschuter, professeur Deschuter, si vous voulez répondre. Merci beaucoup. Euh, je... Je voudrais répondre à cela avec trois remarques. D'abord, il faut éviter d'opposer deux, euh, deux programmes ciblés euh, et un programme universel dans, de l'autre côté. Il ne faut pas opposer ces deux systèmes euh, parce que cela voudrait dire que euh, si on utilisait un système complètement universel, ça veut dire que tout le monde euh, aurait euh, accès à des systèmes euh, des programmes, mais les familles qui ont des, euh, des revenus euh, plus faibles auraient plus de soutien que les familles qui ont des revenus plus élevés. Donc, la question, ce n'est pas forcément de cibler contre, euh, de, de faire un, un, une opposition entre le ciblage et l'universalisme, c'est de voir quel degré d'indexation de soutien on peut offrir aux personnes. Ça, c'est mon point un. Mon deuxième point, ce serait de réaliser d'abord que euh, même si ça peut nous coûter de protéger toute la population, euh, même des, des personnes qui n'auront peut-être pas besoin, qui, qui n'auraient pas besoin d'allocation familiale par exemple, ou d'allocations au logement. De manière assez paradoxale, c'est peut-être plus simple de financer des programmes universels, tout simplement parce qu'il y aurait un soutien de la population. Euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir de, l'approbation des personnes qui payent euh, les impôts. Euh, et donc, c'est plus facile de justifier ces, ces impôts euh, en soutien à un, un, un système universel. Quand on pense à la santé, quand on pense à, à l'éducation, ce sont des systèmes universels qui sont euh, très populaires euh, et aucun euh, gouvernement n'oserait euh, supprimer ces, ces accès, euh, ces, ces programmes. Euh, donc, bien sûr, cela coûte cher, mais cela crée une solidarité, cela crée une unité qui est précieuse et qu'il faut maintenir. Et il faut la réinjecter dans la société. Et mon, mon, trois, mon troisième point, Todd, je vais être très bref. Euh, Peut-être que ce qui peut nous paraître coûteux dans le, sur le court terme, aura des impacts à long terme qui nous permettra une, une croissance inclusive et qui nous permettra d'augmenter la trajectoire de notre société, d'améliorer la trajectoire de notre société. Il y a énormément d'études qui montrent que le retour sur investissement ne sont, sont très élevés, alors pas dans les six mois qui suivent, pas dans l'année qui suivent, mais sur les cinq, dix années suivantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que euh, l'accès universel, l'État a une responsabilité, comme j'ai dit, la responsabilité première de l'État de mettre en place les conditions pour que les citoyens puissent avoir service, euh, accès aux services sociaux de base, à la protection sociale de base euh, voulue. Mais naturellement, euh, cela ne se passe pas euh, comme souhaité et pas seulement dans les pays à faible revenu, dans les grands pays hein, comme les États-Unis, vous verrez les mêmes problèmes qu'on constate dans nos pays. Vous voyez, euh, l'essentiel, c'est d'avoir la volonté politique de mettre en place un cadre par lequel les citoyens qui ne sont pas dépourvus des moyens ou des connaissances techniques nécessaires puissent accéder à certains services, notamment la justice et d'autres services. simple dans les pays développés, vous voyez, il y a des citoyens qui veulent faire prévaloir leurs droits, mais qui n'ont pas de moyens pour payer des avocats. des pays où, si vous n'avez pas d'avocats, vous ne pouvez pas faire prévaloir vos droits. Maintenant, est-ce qu'on va mettre des systèmes pro bono pour faire en sorte que les citoyens qui n'ont pas ces moyens puissent avoir accès à ces services qui coûtent cher dans certains pays? Donc, euh, si nous le ramenons à des contextes de pays euh, euh, à faible revenu maintenant, le contexte peut changer. Dans nos pays, par exemple, au Sénégal, il y a une loi nouvelle qui met en place l'assistance d'un avocat dès que vous avez la possibilité. Par exemple, si vous êtes interpellé, tout ça rentre dans le cadre de la possibilité d'accorder aux citoyens la possibilité de faire le ses droits. Maintenant, il y a d'autres différents qui sont privés. L'individu doit faire un recours contre son employeur, contre... Voilà, plusieurs situations où... Il s'agit de mettre en place des systèmes avec la société civile également, parce que l'État ne peut pas euh, tout faire et même s'il le voulait, cela prendrait du temps. Donc, je pense qu'il faut, avec l'aide de la société civile, des organisations euh, des droits de l'homme, des ONG, faire en sorte que des mécanismes indépendants de l'État également puissent euh, travailler dans ces systèmes pour permettre aux citoyens de venir en appui à l'action de l'État et permettre aux citoyens à une large gamme de citoyens de pouvoir bénéficier des services les plus essentiels pour faire prévaloir le droit. Merci beaucoup, ambassadeur. Euh, je vois qu'il y a encore quelques questions. Euh, Peut-être qu'on peut prendre encore deux autres questions. Je sais qu'on n'a plus euh, de temps. Et je me demandais si on pouvait avoir encore cinq ou dix minutes de votre temps. Euh, parce qu'il y a encore de, beaucoup de personnes qui sont là. Bien sûr que si vous devez partir, je comprends, vous pouvez, mais euh, il y a deux autres questions, euh, et une en particulier sur euh, la définition. Parce que lorsqu'on parle euh, d'une approche de, de, des droits de l'homme, on parle euh, d'êtres humains, euh, on ne parle pas seulement, il faut absolument euh, être prêt à répondre euh, aux personnes qui n'ont pas de statut. Pardon, La question porte sur les statuts, euh, par exemple, les personnes en situation de migration, euh, et cela s'applique beaucoup euh, dans les situations de non-recours. Euh, donc, est-ce que quelqu'un voudrait répondre Monsieur Sake? Pour moi, c'est une question de, de, de droit de l'homme. Vous voyez, c'est des questions complexes que vous posez. Et euh, voilà, les pays ont certes leur législation, mais moi, dans mon travail d'ambassadeur, euh, de charger des affaires consulaires, par exemple, hein, euh, je vois toujours des citoyens euh, qui sont dans une situation irrégulière dans un pays qui doivent prévaloir un droit et à qui on essaie de faire comprendre que, voilà, justement, parce que ce droit-là n'existe pas, parce que vous étiez en situation irrégulière dans le pays. Et on, on encourage à un moment donné l'individu même à voilà, partir tranquillement, sortir et rentrer. Et c'est des situations concrètes qui se présentent. Il y en a des, des milliers, nous, nous les rencontrons euh, dans ces pays où nous sommes. Et donc, euh, voilà, l'essentiel, c'est de... Euh, dans la gestion de ces dossiers-là, est ce que les États euh, fassent preuve euh, d'esprit euh, d'inclusivité, en tant que le statut légal ou illégal ne détermine pas le droit un individu, tout simplement, de faire prévoir ses droits. Maintenant, plus tard, on pourra voir après, est-ce que voilà sa situation, mais faire prévoir un droit, à un moment donné, est un droit fondamental de la personne humaine qu'elle doit pouvoir exercer indépendamment de son statut. Merci. Merci beaucoup, euh, Madame Boriane, et ensuite Cécile. Merci beaucoup, et, et merci encore pour ce débat euh, très important. Comme vient de le dire l'ambassadeur Sec, on est aussi au cœur euh, des droits de l'homme et dans leur dimension économique et sociale qui est qui est fondamentale, tout autant que euh, la dimension des droits euh, civils et politiques. Et c'est important d'avoir euh, l'ensemble de ces droits qui sont vraiment euh, aussi euh, euh, promus. Et, et quand on parle effectivement alors, de citoyens, je dirais qu'il y a aussi, euh, bien sûr, ça doit être accessible à tous les citoyens, mais même quand ce n'est pas nécessairement euh, euh, des, des nationaux, euh, les droits fondamentaux et, et les... les les besoins fondamentaux doivent être aussi comblés. Et en France, par exemple, nous avons, y compris pour les personnes qui sont en France, mais qui n'ont pas nécessairement un titre de séjour, qui sont parfois de façon irrégulière, il y a aussi des soins médicaux de base, les soins urgents et vitaux qui peuvent être ouverts, des prestations sociales euh, également de, de base, euh, l'aide sociale pour l'enfance, pour les personnes âgées, euh, des hébergements d'urgence. Donc, voilà, on essaye aussi de fournir ces, ces, ces soins de base euh, à, à l'ensemble des, des personnes et ce sera effectivement un principe de, de, de droit de l'homme. Et puisqu'on on arrive à la fin de la, de, la, de la discussion, je voulais aussi simplement mentionner une un autre question concernant euh, les, les systèmes de protection. Euh, euh, pour montrer qu'il y a une très grande diversité en fait de ces systèmes de protection sociale et que ch chaque pays peut avoir un système qui lui est propre, qui correspond à, à ses, sa culture, sa culture économique, sociale, euh, mais je crois que c'est important, c'est justement l'ensemble le, de ces systèmes euh, puissent exister pour euh, répondre au mieux aux besoins. Et il n'y a pas un seul modèle unique de, dans cette universalisation, voilà, une grande diversité de, de réponses possibles. Merci. Oui, merci. En fait, je, je, je, je rejoins ce que vient de dire l'ambassadrice Borian. Euh, pour la, la CNCDH, il est très clair que qu'effectivement, euh, euh, on, on, on, cette, cette question de euh, l'accès aux droits, euh, de, de l'accès à certaines prestations sociales, elle, euh, elle dépasse la question de la citoyenneté ou de la situation administrative. Et effectivement, en France, on a des dispositifs euh, qui… Euh, qui sont destinés aux, aux, aux étrangers en situation irrégulière pour justement euh, permettre euh, un accès à, à un minimum euh, en termes de santé, euh, d'hébergement, d'éducation. Euh, voilà. Et on, on, à la CNCDH, on, on plaide énormément pour que... Euh, pour que ces dispositifs soient effectivement mis, mis en œuvre, euh, pour qu'ils soient éventuellement complétés, pour qu'il pour, pour qu y en ait plus. Et euh, notre acception notre, euh, de euh, qui doivent être les bénéficiaires de, des prestations sociales est très large. Et euh, on a, une, on a une, une, une vision très inclusive. Et euh, effectivement, on estime que, euh, quel que soit le statut quel que le soit le statut administratif, les personnes, parce que c'est une question de dignité, parce que c'est une question de droits humains, doivent avoir accès à un minimum de prestations sociales. Merci beaucoup, Cécile. Je pense que ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre une dernière question. Et en répondant à cette dernière question, vous pouvez aussi conclure euh, donc, je, je vous encourage donc, à répondre à, à cette question et ensuite de, de dire vos dernières, euh, vos dernières idées en ce qui concerne cette, euh, cette réunion. Et ensuite, on pourra euh, clore cette réunion. Anne, je vous laisse la parole. Merci. je prends la question d'Antoine. C'est la suivante. En complément de la participation des personnes concernées par la pauvreté, N'aurait-il pas aussi à avancer avec les professionnels, les bénévoles, sur qui repose de plus en plus l'accompagnement vers les droits? En toile de fond, cette question fait notamment écho à la perte d'attractivité des métiers du travail social et de la fermeture des guichets administratifs en France. Mais le constat doit être similaire ailleurs. Yes, merci. Euh, deux mots. Euh, je crois que la réponse, elle a été aussi mentionnée dans, dans le débat, c'est qu'il faut faire ces mécanismes et organiser le dispositif, pas seulement pour les personnes, mais avec les personnes, avec les assurés, euh, avec les bénéficiaires, de façon à être plus à l'écoute, justement, euh, de, de tous ces, euh, toutes ces contraintes qui ont été euh, très bien mentionné par l'association ATD Monde au Congo, par l'ambassadeur, par, par la commission, la CNCDH. Donc, le faire avec de façon à pouvoir répondre aux, aux besoins et on voit bien combien encore la, la route est longue pour répondre à tous ces besoins et notamment en termes aussi de euh, fossé numérique et, et le fait que les personnes aussi âgées souvent ont plus de difficultés parce que beaucoup de choses sont numérisées. Un dernier mot sur les femmes. On n'en a pas énormément parlé, mais c'est important parce qu'elles sont souvent effectivement discriminées ou elles ont encore moindre accès dans ce recours, cet accès aux, aux, aux droits et aux prestations sociales. Et donc, faisons bien en... en, en Prenez-les bien en compte pour pouvoir définir les programmes et l'accès et favoriser leur accès parce qu'elles sont c'est important pour elles mais c'est important pour l'ensemble de la société. Merci et merci encore pour ce débat. Merci beaucoup. Je vais changer l'ordre en fait pour finir. Je vais donner la parole d'abord à TD Carmonde de la République démocratique du Congo et ensuite je donnerai la parole à Cécile à monsieur à l'ambassadeur et ensuite à monsieur l'échetteur alors vos remarques de conclusion pour la RDC alors, merci beaucoup encore une fois de nous accorder la parole et euh... Euh, par rapport à la dernière question qui a été posée, euh, nous pensons, comme euh, l'a dit euh, celle qui vient d'intervenir tout à l'heure, il y, y a eu certains éléments qui ont été euh, donnés dans les, dans les discussions euh, et lors des différentes présentations. Donc, c'est vraiment important, cette participation des personnes qui vivent en situation de pauvreté et, et surtout des, des personnes qui bénéficient des, des, des prestations sociales. Et, et puis, moi, je pense qu'à un moment donné, on ne doit pas considérer seulement cela comme, euh, comme, comme, comme une approche, comme une méthodologie. Mais vraiment, c'est dire que c'est une obligation, c'est un devoir qui, qui, qui permet à ces personnes-là, à ces, personnes ces bénéficiaires-là, de ne pas se sentir comme des simples bénéficiaires, mais plutôt comme des acteurs également. Et, et, et pour terminer, je voudrais vraiment insister sur cette question de participation parce qu'au sein du mouvement international ATD CarMonde, nous parlons du croisement des savoirs. C'est cette manière de faire, c'est cette manière de pratiquer, c'est cette manière d'imaginer la société avec la contribution de tout un chacun, euh, avec la contribution des professionnels, des personnes qui sont en contact souvent avec, euh, avec des bénéficiaires, avec... Euh, des personnes qui vivent dans des conditions difficiles de la vie, mais aussi euh, euh, cette contribution, ces savoirs euh, que l'on tire de la vie quotidienne euh, que détiennent les familles qui vivent en situation de pauvreté, c'est important aussi d'en tenir compte. Donc, c'est vraiment à un moment donné, lorsqu'il y a ce mélange, cette rencontre entre les professionnels, les gouvernants, les personnes qui vivent en situation de pauvreté, pour constituer ensemble une équipe, que l'on va mettre en place des projets intéressants qui vont répondre de façon adéquate aux préoccupations, aux problèmes qui préoccupent notre société. Voilà, nous disons merci beaucoup et vraiment merci de nous avoir permis d'échanger, de participer et d'écouter les autres à travers ces, ces, ces assises. Merci, thank, you, thank you very much. And over Merci over. beaucoup, euh, Cécile. Et ensuite, M. sec Merci. Alors, je, je, je, je partage totalement ce, ce qui vient d'être dit par, par les deux intervenants précédents. Mais pour compléter, je, je voulais euh, faire remarquer que faire avec, c'est faire avec tout le monde, faire avec les bénéficiaires, mais faire avec euh, les, les politiques, le législateur, et faire avec les personnes qui, qui, qui sont chargées de mettre en œuvre les politiques publiques. Euh, voilà. Et quand on a un phénomène dont la cause est systémique, bien souvent, on, on s'aperçoit que le système, il est maltraitant à la fois pour les bénéficiaires, mais aussi pour les personnes qui sont en charge d'appliquer de, de, de, de, euh, le, le, le système. Et on voit bien en France qu'il y a un malaise, un mal-être euh, euh, chez les, les, les, les personnes qui travaillent pour les caisses d'allocation familiale pour Pôle emploi, pour la sécurité sociale, donc effectivement il faut mettre tout le monde autour de la table pour penser euh, la manière de faire et euh, il se trouve qu'en France, euh, ATD Carmond de France a développé des formations euh, dans euh, certains, euh, certains instituts de formation pour, euh, pour les, les, les fonctionnaires, donc c'est des formations qui réunissent vraiment les bénéficiaires, les personnes en situation de vulnérabilité ou de grande pauvreté et les futurs administrateurs, les futurs fonctionnaires. Et c'est ce dialogue qui va permettre ensuite d'avoir une meilleure mise en œuvre de la politique sociale. Et comme c'était aussi sous-entendu dans la question, effectivement, je crois qu'il faut aujourd'hui revaloriser euh, à la fois euh, euh, en termes sans doute financiers, en termes de rémunération, mais aussi en en, en termes d'appréciation, de, de, il faut revaloriser les métiers de la solidarité et les métiers du care, parce que c'est remettre l'humain au centre de la de la politique sociale et de la remettre l'humain au, au centre de la société. Euh, voilà, donc moi aussi, je voudrais vraiment vous remercier tous pour, pour la qualité des échanges. Euh, J'ai trouvé ça euh, vraiment très intéressant. Euh, J'ai appris euh, pas mal de choses qui vont nourrir la réflexion de, de, la, de la commission dans le futur. Et euh, encore un grand merci aux, aux co-organisateurs co de nous avoir invités. Merci beaucoup, Ambassador Sark. Merci, Todd. Merci pour ces échanges. Je félicite vraiment tous les intervenants, ATD, car, car Monde également, vraiment pour vos interventions pertinentes. Et je pense que l'idée tout simplement, c'est que nous devons tous continuer à grandir en humanité pour faire grandir en dignité non-semblable. Euh, nous sommes dans le cadre d'un processus, euh, d'une marche vers un idéal, cette marche n'est pas une marche facile, mais en travaillant en synergie, gouvernement, société civile, des institutions, des droits de l'homme, nous pourrons faire en sorte que les personnes que nous voulons servir puissent se retrouver dans cet idéal-là et que chaque jour, nous allons faire des avancées dans cette marche. Nous observerons peut-être des reculades dans certains pays euh, ça peut être partout dans le monde, mais l'essentiel c'est qu'avec le travail que nous faisons en synergie, nous pourrons euh, constater avec des rapports spéciaux, avec ces rapports, les résultats qu'il va nous présenter, qui a des, des avancées décisives qui vont servir d'exemple dans d'autres pays. Je pense que c'est l'essentiel qu'on puisse montrer les bonnes pratiques partout dans le monde et que d'autres pays puissent s'en référer pour que cette marche-là vers cet idéal euh, puisse se dérouler dans la plus grande satisfaction de nous ce que nous voulons c'est-à-dire grandir en humanité pour faire grandir en dignité la personne humaine merci beaucoup merci ambassadeur uh, à vous uh, Olivier thank you very much, Todd uh, very briefly to, merci to... beaucoup Todd oui je, je serai très bref euh, déjà euh, merci beaucoup pour, pour cette question euh, merci beaucoup à l'équipe euh, de recherche euh, sur euh, le non-recours au droit. Euh, je pense que nous devons vraiment lui rendre hommage. Euh, une des questions dont on a parlé aujourd'hui, c'est euh, la question sur euh, les, les services publics, les, les travailleurs sociaux sont en fait euh, victimes de ce, de ce système euh, parce que la législation est, est très complexe, elle change rapidement et ça les rend. C'est impossible pour eux de donner des conseils. Parfois, c'est même tellement contradictoire qu'ils ne peuvent pas faire leur travail. On a eu un événement récemment avec ATD Carmonde euh, sur le revenu de solidarité active euh, en France. Et une personne vivant dans la pauvreté disait qu'elle a une, une voiture. Et d'un côté, on lui a dit de vendre sa voiture pour continuer de recevoir euh, ce, ce revenu minimum. Euh, et de l'autre côté, on lui a dit, non, non, il faut que vous gardiez votre voiture parce que c'est une manière d'aller euh, au travail si vous retrouvez un travail. Et donc, ces contradictions mettent euh, les travailleurs sociaux euh, dans euh, des, des situations tellement difficiles et euh, les rendent impossible pour eux d'aider euh, les personnes qu'elles doivent aider. Euh, et en plus, elles, elles entendent toujours ce discours de réduire les coûts, euh, d'éviter d'inclure les gens euh, dans ces programmes qui ne sont pas euh, méritants. Et ça, ça crée une vraie tension et ça crée une vraie souffrance euh, pour les travailleurs sociaux aussi. Ça rend leur travail très, très difficile. Donc, vraiment, merci beaucoup, Antoine, d'en avoir parlé. Euh, je voulais conclure euh, en remerciant euh, vraiment mon équipe euh, pour le soutien dont elle me donne. Merci beaucoup, Todd, pour euh, la, la manière dont vous avez avait géré cette discussion qui était vraiment euh, euh, magnifique. Merci de nous avoir permis d'aller un peu plus au-delà de, du temps qui nous était euh, imparti parce que c'était vraiment très important d'avoir cette discussion. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, euh, Olivier. Je voudrais remercier vraiment tous les participants, les participantes. Ça a été très actif. Je vois le chat qui, qui continue d'être très actif. Je voulais remercier euh, les panélistes. Euh, je sais que c'est énormément de travail, de préparation pour, euh, pour euh, participer à ce genre d'événement. Euh, je voulais vraiment donc les, les remercier. Euh, et encore plus, un, un plus grand merci encore euh, pour tout votre travail, pour tout ce que vous faites pour améliorer la situation, pour, euh, un, pour améliorer le respect des droits euh, humains. Donc, vraiment, merci à tous et je vous souhaite une très, très bonne journée. Et merci beaucoup. Merci. Bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et à bientôt. À bientôt, surtout. Merci.